Bonjour, dans cette vidéo capture, nous allons vous montrer comment ouvrir un compte dans CNW pour suivre les fils de presse des institutions canadiennes. Donc, vous devez aller à www.newswire.ca/fr, Ensuite, allez à l'icône Sentinel CNW, cliquez dessus. Et ensuite, cette fenêtre va apparaître. Vous devez cliquer ici pour vous inscrire. Donc, voici le formulaire d'inscription. Vous devez sélectionner l'icône Sentinelle. Ensuite, choisir votre situation, Madame par exemple. Entrez votre prénom, votre nom de famille, ensuite votre code postal qui est important, Le pays ou la région, par exemple. Ensuite, votre adresse courriel. Et ensuite, vous devez choisir votre sexe et la langue de préférence, par exemple en anglais ou en français. Nous, Nous allons choisir le français, par exemple. Ensuite, vous devez rentrer un mot de passe de minimum 4 caractères. Rentrez de nouveau ce mot de passe. Et ensuite, les renseignements démographiques sont facultatifs. Vous pouvez les laisser tels quels, de même que les, rense les autres renseignements. Une fois que vous avez fini de remplir ce formulaire, vous cliquez sur cette icône. J'ai lu et j'accepte les conditions. Et en fait, vous cliquez sur vous inscrire. Donc, une fois que vous avez cliqué sur vous inscrire, un message sera envoyé dans votre adresse courriel. Vous devez juste l'activer pour activer votre compte. Merci beaucoup. À bientôt.